Je suis Slimane Medaoui, j'ai 35 ans, je suis euh, ancien élève des, des CMEA. Alors mon métier actuel, euh, il est assez particulier, j'ai envie de dire. Euh, la particularité qu'il présente, c'est que je travaille pour une agence d'intérim euh, une agence d'intérim qui euh, qui a pensé, qui a réfléchi et qui a créé un dispositif d'accueil euh, de jeunes qui sont euh, confiés à l'aide sociale à l'enfance et qui sont en rupture de placement pour qui euh, les, les, les services sociaux ne trouvent plus aucune place euh, d'accueil adapté sauf que c'est des jeunes qu'on doit euh, accueillir. Et donc voilà, je suis responsable éducatif de, de, de ce dispositif. Avec ma directrice, j'ai été à l'initiative de toute la réflexion autour de, de, de, des modalités d'accueil, du fonctionnement mis en place, du recrutement des éducateurs et, euh, et ce qui va avec. En fait je suis issu entre grands guillemets d'un échec scolaire. Euh, en fin de troisième, j'ai été euh, euh, remercié des bancs de l'école, j'avais pris du retard avant et, euh, et j'ai pas eu d'affectation dans un lycée. Donc pour le coup j'ai jamais réellement mis les pieds euh, dans un lycée. Donc euh, victime ou euh, en tout cas ayant subi ce, cet échec scolaire là. J'ai eu une période euh, un peu compliquée où je ne savais pas trop où, où donner de la tête. Et à l'époque, le, le sport m'a servi de, de, de tremplin euh, à travers différentes rencontres et différentes possibilités. Euh, J'ai pu passer une formation euh, BPJEPS à euh, PT. D'ailleurs, un BPJEPS euh, qui est proposé au CMEA, mais pas sur la même option. Moi, c'était activité physique pour tous. Et donc de, de ce BPGEPS là j'ai ensuite postulé dans, dans un tas de d'institutions de, de, pouvant proposer du travail à un jeune diplômé avec très peu d'expérience dans, dans, dans le champ du, du social et euh, j'ai découvert par hasard la protection de l'enfance et ça a été une, une top rencontre pour moi euh, c'est vraiment le truc que je voulais faire j'ai vraiment le sentiment de, de, de me trouver à ce moment là et, euh, et donc par la suite bah, le, le cursus euh, s'est accéléré j'ai fait une VAE d'éducateur spécialisé et euh, jusqu'à il y a peu j'ai validé un café ruisse au CMA. Pour moi, c'était une suite logique et en plus j'exerçais des fonctions. Euh, équivalente à, à cette formation là je voulais vraiment rallier la, la, la théorie à la pratique et puis venir, euh, venir chercher une certaine légitimité qu'on peut avoir, on sait qu'en France on est un pays qui reconnaît beaucoup le diplôme et l'expérience passe en, en, en second plan et, euh, et je voulais aussi moi me confronter euh, au cours euh, que, que propose le Café Russe donc c'est pour ça que j'ai choisi cette, cette formation là j'ai mon employeur qui m'a aussi pas mal facilité, qui a financé ma formation qui a accepté que, que je puisse partir en formation et on sait que c'est pas rien c'était important pour moi de, de, de par mon parcours qui était assez complexe j'ai envie de dire de me retrouver dans une école qui premièrement avait des valeurs et dans un second temps était très attachée à ces valeurs là. Quand on voit les, les, les CMA on sait qu'on va être sur des méthodes actives donc au niveau de l'apprentissage et moi j'avais besoin un petit peu euh, me retrouver assis toute une journée euh, en continu ça pouvait être compliqué comme ça l'avait été dans le cadre de, de, de ma scolarité et donc je voulais m'identifier à ces, à ces, ces, ces, ces, ces méthodes-là d'apprentissage. Et puis il y a un point qui était important pour moi, c'est que quand on regarde une classe au CMEA, il y a une diversité qui n'est pas que culturelle, qui n'est pas que sociale. En fait, il y a une diversité générale euh, et ça représente, je trouve, super bien euh, le, le champ des, des, des, des structures du médico-social ou de, de, du social ou de la protection de l'enfance et, et toutes ces choses-là. C'est que c'est un reflet un petit peu du public qu'on accueille. Et je sais qu'au CMEA, c'est important qu'on puisse se sentir euh, élève des, des CMEA. Euh, peu importe euh, qui on est, peu importe notre religion, peu importe nos origines, peu importe nos, nos trends social, toutes ces choses-là. Et c'était important pour moi de me retrouver au CMR. Ça a été vraiment, j'ai rempli qu'un seul dossier d'inscription, c'était au CMR. J'ai vraiment adhéré à, à, aux différentes pédagogies qui nous sont euh, apportées euh, sur les, les, les questions de, de, de, de ces fameux euh, examens où euh, les intervenants dégagent une certaine sérénité en disant nous on forme pas des élèves on forme des professionnels et au delà de l'examen vous allez pouvoir vous y retrouver en tant que professionnel et je trouve que cette phrase quand on l'entend sur le coup euh, elle n'est pas tout de suite ce qu'il y a de plus rassurant mais quand elle fait écho une fois que la formation est terminée en effet je sais qu'en tant que professionnel euh, j'ai passé différents caps et différents paliers de par les, les apports de cette formation. Le fait déjà de me confronter moi personnellement et professionnellement euh, à, à, à cette formation qui était en lien avec le poste que j'occupais. Euh, le fait de, de croiser un petit peu les regards, de voir où est-ce que je me situais et ce dont le chemin qui me restait à parcourir pour devenir un, un professionnel diplômé et aguerri j'ai envie de dire. Donc euh, en croisant tout ça, les notions qui sont abordées, les, les choses qui sont traitées. Euh, ça m'a permis de, de, de vraiment évoluer. Il y a un autre point qui est assez important aussi, c'est que euh, on, on, quand on, on prend un poste et qu'on a tendance à l'investir, surtout un poste de cadre ou un, un poste de, de chef de service, euh, on a tendance à mettre la barre tellement haute qu'on vise un, un certain niveau euh, d'exigence qui n'est pas forcément constructif. Peut-être que la barre est trop haute et on ne se rend pas forcément compte. La formation, elle m'a surtout apporté ce recul-là que tout ne se passe pas toujours comme prévu, que tout euh, n'est pas euh, comme un est écrit sur un papier de musique et qu'on doit suivre une symphonie. Je ne veux pas lui mentir. Euh, je préfère être assez transparent. Euh, ça représente une charge de travail euh, qui est indéniable. On a nos boulots, on a nos vies de famille. Euh, ça, prend, ça demande pas mal d'investissement. Euh, comme je disais, c'est une, une charge de travail qui est assez conséquente, euh, sur laquelle on ne peut pas euh, on ne peut pas faire abstraction. Mais en parallèle de ça, euh, la formation, elle nous apporte tellement. Euh, la formation, elle, elle nous transforme euh, tellement en tant que professionnels que c'est dommage d'hésiter. C'est dommage d'hésiter et que si les, les, les voyants sont ouverts au, au niveau de l'organisation familiale, au niveau de l'organisation professionnelle, il ne faut pas s'en priver. C'est pour moi un indispensable pour deux raisons. Déjà en tant que professionnel sur l'approche qu'on qu va avoir auprès de, de, de nos équipes. Et puis au-delà de ça, euh, pour, pour l'apport théorique que, que, que ça représente, je pense qu'il qu faut foncer.